Dans la première question de l'exercice 15, on nous demande de trouver la vitesse limite, l'expression de la vitesse limite, en fonction de la masse volumique, du fluide, la masse volumique de la bille et d'un coefficient alpha. Alors Pour écrire cette vitesse limite, il va falloir utiliser la relation du PFD, somme des forces égale à 1. Les forces qui s'exercent sur cette bille dans un fluide sont au nombre de 3. Donc, si je dessine la bille dans un fluide, on a trois forces, on a le poids vers le bas, on a la poussée d'archimène vers le haut, cette poussée d'archimène est notée π. et on a aussi la force de Stokes, qui est une force de frottement, qui est dirigée donc également vers le haut, si jamais la bille tombe vers le bas. Ce qui va être le cas. Dans l'expérience, voilà la vitesse. Donc, on va pouvoir écrire le PFD. On va écrire le PFD donc sur la forme, P plus pi plus force de Stokes est égale à m. Lorsqu'on va faire cette expérience de la bille qui tombe, Très vite, la bille va atteindre une vitesse limite. Cette vitesse limite va être constante. Donc, du coup, comme on sait que l'accélération, c'est dV sur dt, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et eh bien quand on sera à la vitesse limite, on aura ce terme qui sera nul. Et donc, on a la somme des forces qui est égale à 0. C'est ainsi qu'on va pouvoir écrire la vitesse limite. Il faut maintenant exprimer les différentes forces. Donc, on sait que Pcmg. Alors, M, on va mettre la masse volumique dedans. Donc, pour avoir la masse volumique, il faut multiplier la masse volumique par le volume et donc par l'intensité de la pesanteur. Pour la poussée d'Archimède, c'est un peu la même chose, sauf que ici, c'est la masse du fluide déplacé par la bille. Comme la bille est totalement immergée, elle déplace un volume égal au volume de la bille. Donc, la poussée d'Archimède, ça va être la même formule que précédemment, mais sauf que ça va être mu fluide fois V fois G. Et enfin, la force de Stokes, c'est en norme, elle est égale à Fs égale alpha R fois V. On va pouvoir maintenant écrire que la somme des forces est nulle, en tenant compte de leur direction. Donc Par exemple, on va projeter les forces sur un axe vertical ascendant. À ce moment-là, on va avoir le poids qui va être négatif, donc on va pouvoir écrire que moins, moins mu Vg, plus la poussée d'archimède mu fluide Vg, plus la force de Stokes, alpha r v, qui est égale à 0. La vitesse ici, c'est la vitesse infinie, puisque lorsque la somme des forces est nulle, on a bien une vitesse constante. Du coup, de là, nous pouvons tirer que v infini, c'est égal à vg, facteur de mu moins mu f divisé par alpha r. Pour faire apparaître la formule du cours, il suffit de remplacer le volume par. Son expression, volume d'une sphère, donc on va avoir 4 tiers de pi g mu moins mu f, r3, le volume d'une sphère c'est 4 tiers de pi r3, et donc divisé par alpha r, on a un r qui s'en va, celui-ci, et ici il va rester un 2, et on retrouve bien la formule du TD. Donc une fois dans Régressi, on fait Fichier, Nouveau clavier. On va rentrer le symbole des grandeurs et leurs unités pour une fois. On va voir comment ré Régressier réagit. Donc D en millimètre et V limite en millimètre par seconde. On clique sur OK. Le tableau de mesure apparaît qu'il faut compléter. On va ensuite rentrer les incertitudes. Donc on clique sur la colonne Incertitudes, puis double-clique sur une grandeur. Et dans incertitude type, pour le diamètre, on va mettre 0. On fait la même chose pour V-limite. Si on considère que la pression constructeur est de 4%, on va écrire donc 0,04 fois V-limite divisé par racine de 3, ce qui est la formule d'incertitude. On va ensuite créer une nouvelle grandeur, puisqu'il nous faut le rayon au carré. Donc on va appeler cette grandeur rayon au carré, et on va faire... Le diamètre divisé par 2, le tout au carré. Il faut maintenant afficher le graphique. Donc dans graphe et coordonnées, on choisit l'abscisse qui va être le rayon carré et l'ordonnée V limite. Et on fait OK. On va vérifier que les options du logiciel sont bonnes, c'est-à-dire que les ellipses d'incertitude sont tracées à 2U, et que la méthode DQI2 est utilisée pour. L'incertitude. On va maintenant pouvoir modéliser. On va choisir un modèle linéaire, comme la loi mathématique le dit. Et donc on voit que les deux derniers points ne sont pas inclus dans la modélisation. Donc on va pouvoir réduire le domaine où il va falloir modéliser. On fait ça avec le triangle de droite, qu'on le ramène sur les quatre premiers points. Mais si on zoome, on voit que même le quatrième point au-delà de la droite. Donc on va pouvoir ramener la modulation aux trois premières billes uniquement. Et ainsi, on voit que le coefficient directeur que l'on obtient, c'est 9,5 plus ou moins 0,5 fois 10 puissance 3, mètre moins 1, seconde moins 1. Donc à l'aide de régression, nous avons trouvé un coefficient directeur pour la fonction V l'infini égale F de R2, qui est de A égale 9,5 plus ou moins 0,5. 6 puissance 3 mètre moins 1 seconde moins 1. Donc, à partir de cette, ce coefficient directeur, on va trouver la valeur de alpha. On a donc A qui est égal à 4 pi g mu mu f moins mu sur 3 alpha. Donc, alpha vaut 4 pi g mu f moins mu divisé par 3a on trouve un coefficient directeur de 28,50 et derrière il y a un 4,8,9. On garde le maximum de chiffres puisqu'on va calculer maintenant l'incertitude. Pour calculer l'incertitude, on va utiliser la formule delta A sur A est égale à delta alpha sur alpha, d'après la formule des propagations des incertitudes. Du coup, on obtient le delta alpha qui vaut delta A fois alpha, sur a la valeur de alpha on l'a au dessus la valeur de delta elle est donnée par ici a est donnée par ici ce qui nous donne une incertitude 1,50 on peut à présent écrire le résultat final ici nous avons un nombre particulier c'est à dire 1,5 qui est difficile d'arrondir donc on peut se permettre de garder deux chiffres significatifs et à ce moment là on écrira alpha égale 28,5 plus ou moins 1,5 euh, les unités d'alpha, ça doit être des SI, Donc à, à voir quelle, euh, quelle est l'unité de alpha, qui a une dimension ou pas d'ailleurs. Sinon, on peut garder un chiffre significatif, et à ce moment-là, si on garde un chiffre significatif, on va plutôt arrondir 1,50 à 2. Donc on écrira alpha égale 29, plus ou moins 2Si.